Créée en 2007 au sein de l'Association des archivistes français, la section Aurore regroupe plus de 230 archivistes des universités, rectorats, grandes écoles et organismes de recherche privés ou publics en Europe. Elle propose des outils, des publications et des formations afin de rationaliser la gestion des documents et données de recherche. L'objectif est de favoriser le dialogue avec les autres communautés autour de la problématique finale comment gérer les données de la recherche en bonne intelligence. Ce référentiel s'adresse à tous, que vous soyez chercheur, équipe de chercheurs, personnel d'appui à la recherche ou d'administration, d'un laboratoire ou de département scientifique. Le référentiel a trois objectifs. Tout d'abord, améliorer la gestion des documents et données de recherche. Le deuxième objectif est de sécuriser les documents et données faisant office de preuve pour la recherche. Et enfin, le troisième objectif est de favoriser une conservation et un partage plus réfléchi et plus complet du patrimoine scientifique. L'archivage concerne tous les documents et données produits ou reçus dans le cadre de vos activités, qu'ils soient sur support papier ou numérique, Base de données, questionnaires d'enquête, plans, collections de photographies, etc. Comment archiver Quelle durée de conservation le référentiel organisé par thématique indique pour chaque document la durée de conservation ainsi que le sort final, à savoir une conservation définitive ou une destruction à l'arrivée de la durée d'échéance, si l'archivage est intégral ou si un tri est nécessaire, sans oublier les aspects légaux et pratiques à connaître. On distingue classiquement trois types d'usages dans la vie d'un document. Un premier usage courant, au cours duquel le document est utilisé régulièrement et conservé dans le laboratoire. Un deuxième usage ponctuel. Le document est conservé à titre d'information et l'équipe de recherche y revient ponctuellement. Le document peut alors être confié à un service d'archives d'université ou d'organisme de recherche. Et enfin, un usage historique. Le document présente un intérêt pour la recherche. À l'issue d'une durée minimale de conservation, un tri est effectué pour ne conserver que ces derniers documents, qui sont transférés aux archives départementales ou aux archives nationales. Les documents à conserver sont décrits dans un bordereau de versement et ceux à détruire dans un bordereau d'élimination. Les établissements de recherche sont responsables de la conservation de leurs archives et doivent se préoccuper de leurs conditions de conservation. Les documents doivent pouvoir être accessibles et consultables pendant la durée minimale de conservation en l'absence de restrictions comme par exemple les informations nominatives ou secrets défense. Selon une instruction du CNRS, les archives des unités mixtes de recherche doivent être confiées au services d'archives de leur lieu d'implantation. Le référentiel de gestion vous permet de trier vos documents et données et d'établir la liste de ceux à verser dans un service d'archives, la liste de ceux proposés à la destruction. Si vous disposez d'un service d'archives dans votre institution, celui-ci vous conseillera et pourra prendre en charge la conservation des documents et données n'étant plus d'usage courant, tout en les laissant à disposition pour une consultation éventuelle. Pour vérifier si votre structure est dotée d'un service d'archives, vous pouvez consulter l'annuaire sur cette page.